Nous avons ici un carré dont le côté est 1 décimètre. Autrement dit, 10 cm. Et on le coupe dans des petits carrés dont le côté mesure 1 cm. Celui-ci, etc. Combien de petits carrés il y en a On coupe en 10 décimètres pour avoir 10 carrés dont chaque côté mesure 1 cm et puis encore 10, 10, 10, 10. Combien de petits carrés y a t au total Vous avez trouvé D'accord. Il y a 10 fois 10, ce qui nous fait 100 petits carrés. 100 petits carrés, 100 petits carrés. Les 100 petits carrés ont l'air de 1 décimètre carré, car le côté de ce carré, c'est 1 décimètre. Du coup, on trouve que 1 décimètre carré est égal à 100 cm carrés. Et c'est pour ça que les unités d'air augmentent et diminuent de 100 par 100. 1 décimètre carré... Égale 100 cm, qui est égal à, après, allez, rajoutons encore deux zéros. Qu'est-ce qui vient après les centimètres Les millimètres. Donc 1 décimètre carré égale 10 000 mm.